Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des cinq soleils. Alors nous allons voir dans cette vidéo la quatorzième arcane qui s'appelle la tempérance. La voici donc, c'est la quatorzième carte. Donc. Alors là elle est présentée comme d'habitude Donc euh, sur le tarot de Marseille. Voilà, tout simplement, Elle là, comme d'habitude, je mets le tarot de papus à côté. Alors, qu'est-ce qu'on voit Donc, ça c'est la mienne, que j'ai appelée métamorphose. Bien. Et là, je vous ai sorti une image, donc, euh, concernant aussi La, tempéra la, la, tempéra la tempérance. Regardez, alors ça c'est un, c'est une fresque hein, qui a été retrouvée en Bulgarie. Vous verrez tout ça si vous avez envie de le voir. Cette fresque est attribuée à Botticelli, on va dire, qui lui, euh, on va faire comme ça, euh, 15 d'accord Donc il y a cinq siècles en arrière, pour les détails, vous allez vous renseigner vous-même, voilà, parce que moi je ne fais pas trop de cours d'histoire, hein, voilà, si on en vient on va, on va se renseigner. Bon, alors, tutut, boum, vous allez donc en Bulgarie, vous tapez « Les mystères du tarot de Marseille » sur l'Arte. et vous allez avoir en direct, hein, sur YouTube, donc, la, bon, le film, hein, voilà, tout simplement, et donc, on va vous parler de cette image qu'on a retrouvée, qui est mise naturellement en correspondance avec la quatorzième carte, qui s'appelle la tempérance. Alors, ils ont fait des comparatifs absolument incroyables, etc., etc. Et ils disent que vraiment, quelque part, le, le tarot, c'est vraiment un, un espèce de copier-coller alors, qui a inspiré l'autre, ou etc., etc., là, ils en sont un petit peu dans les débats, mais nous, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder, disons, ce qui est intéressant pour nous concernant le tarot de Marseille, et initialement, qu'est-ce que euh, peut, dé... peut donner, disons, cette carte comme information. Alors, j'ai repris cette carte, parce que c'est celle-là qu'il faut regarder, tout simplement. Donc, c'est celle-là l'originale. Alors, on va y aller doucement. On va y aller doucement parce que c'est donc la quatorzième carte. C'est le signe du scorpion. Et on le voit ici. Papus a bien marqué le signe du scorpion. Et il a bien marqué également cette, cette, cette lettre qui est, qui est le nœud. Hein, D'accord Bien. Il faut savoir que le, le Noun, son deuxième, sa deuxième lettre, chiffre, excusez-moi, chiffre, non, voilà, c'est ça. Hein, 14e lettre, et donc il porte, le, non, porte le, le, le nombre 50. Voilà, comme ça on est clair. Et si on n'a pas ces informations, à nouveau, on est tout faux. Et si on a ici à un, un nouveau un, un, une image inversée. Comment est-ce qu'on veut se débrouiller Vous voyez ce que je veux dire Bon, alors il fallait aller retrouver naturellement ici la définition, disons, de cette fameuse carte. Qu'est-ce que c'est comme définition, cette carte C'est le scorpion. Oui, hein Et on avait vu la dernière fois que la faucheuse portait... Euh, C'était une, une lettre un élément. Hein? une lettre mère hein? je... mais je ne vous avais pas dit ce que c'était et oui parce que je vous dis les petites choses comme ça un petit peu au fur et à mesure et bien euh, cette fameuse faucheuse elle porte deux éléments féminins elle porte l'élément féminin eau et elle porte l'élément féminin terre vous voyez c'est les deux ensemble elle porte les deux éléments cette carte d'accord bien et c'est grâce à ça qu'en définitive, on arrive à tout modeler, à faire et à défaire. On est notre propre potier et tout. Il nous faut de l'eau, il nous faut de la terre. Et voilà. Et regardez bien ce qui se passe. C'est que cette carte-là, ces deux éléments, disons, couvrent le ciel du haut. Il y a une partie qui est terre, trois signes donc. C'est l'automne, hein, d'accord Et on voit bien que l'automne, enfin je, je vous le dis, l'automne, euh, c'est-à-dire avec la balance scorpion et euh, le fameux sagittaire, ce côté-là de, de trois signes ensemble sont dans la saison euh, qui est terre, d'accord En élément terre. Le scorpion, lui, c'est un signe d'eau. Il est haut dans une saison de terre, mais non d'une pipe. Mais comment est-ce qu'il est hyper compatible, hyper compatible avec la faucheuse Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce, ce, cette tempérance Elle se sert de l'eau, elle se sert de la terre pour pouvoir modifier, transformer un plan intérieur Là, c'est tout, ça couvre. Il y a quelque chose, disons, d'incroyable. Et alors, comme la vie trouve toujours son chemin, hein, on va aller voir, disons, comment le scorpion se nourrit. Va et vient, le scorpion, attention. Ouh là, là c'est un signe qui est fabuleux, qui contient des mystères, qui contient vraiment... Euh, le, le côté précieux je veux dire euh, là où dans le désespoir on trouve de la lumière et on remonte c'est jamais perdu avec le scorpion voilà comme si vous disais le désespoir n'existe pas c'est inimaginable voilà une force une force et le scorpion il est complètement on va voir qui va puiser et qui va revenir il va puiser il va revenir. Il va puiser et il va revenir. Il va puiser et il va revenir. Regardez bien le geste. On te donne tout de suite le chiffre 50. Le poisson qui est un signe d'eau dans une saison d'eau, ici, porte le chiffre 100. On est d'accord Regardez bien le mouvement. Le scorpion, il va, il vient, il va, il vient. 50, et il redescend, ça fait 100 Et en avant, comme ça. Mais vous croyez qu'il s'arrête là Pas du tout. Il va encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin parce qu'il peut irradier complètement tous les signes comme ça en haut, qui font partie d'une saison d'eau. Vous voyez, sachant que déjà là, c'est déjà bien entamé. En hein? lui, tout de suite, il dit que vraiment, il a exactement les mêmes atouts, le même potentiel que la faucheuse. Mais lui, il va aller au fond, il va s'en servir. Vous voyez, et il va vraiment faire un espèce de va-et-vient. C'est la cruche elle est en haut, zoom, parce que le scorpion, il est beaucoup plus bas, hein? Vous voyez, il fait comme ça. Voilà. Et c'est ce geste qui est bon. Dans l'autre sens, ça va pas. Ça a été inversé. Voilà. Vous voyez un petit peu comment il faut voir vraiment euh, les choses. <rire> j'ai beaucoup gribouillé, hein? je vois. Je vois que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup gribouillé. Je gribouille, regardez un petit peu que je gribouille. Bon, alors là, on va voir un petit peu. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer peut-être un peu plus rapproché hein, la, le mouvement, disons, de, de cette, de cette, de cette fresque qui a été trouvée. Alors, si vous voulez, notez bien hein, le... Les petites choses là en haut que j'avais marqué, l'émissaire du tarot de Marseille, à voir vraiment sur, euh, sur l'arté. Hein? Et puis ce mouvement, vraiment, où le poisson, il est là, lui, c'est un 100, et le scorpion, il est là, qui fait comme ça, c'est un 50 et qui va et qui vient. Vous voyez, voilà, c'est un va et vient. Sachant que cette tempérance, en définitive, ne veut pas dire ne veut pas dire qu'il est, qu est juste avec le poisson, ça je vous l'ai bien dit, hein? ça je vous bien dit. On peut voir les autres signes aussi, il a à voir avec les autres signes, voilà, dans la saison d'hiver, et qui porte l'élément eau. Voilà mes amis, ce qu'il fallait voir avec ce mouvement de bras, tout simplement, hein, qui se, qui se verse hein, indéfiniment, comme ça, on tempère, hein, on tempère, et on fait monter, il y a un côté, disons, très euh, alchimique, où en même temps, on bonifie, hein, voilà, on bonifie, bien sûr, ce geste-là, bonifie, et bien, je vous dis au revoir, les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, pas très conventionnelle, ma foi, moi j'aime bien et c'est pas la peine de faire toujours la même chose, hein, voilà, et puis on se voit la prochaine fois pour la carte 13, 14, non 15, 15, donc qui est passé le diable, oh là là, on va avoir peur, on va avoir peur, bon. Je vous quitte, au revoir les amis, et si vous avez aimé, clouc clouc, likez